Salut à toi seigneur de guerre, salut à toi duchesse de bataille, je suis Tourop et tu es sur Creative Wargame. Aujourd'hui je te propose le top 5 des meilleures unités du codex Astra Militarum V9 qui est en précommande lors de la publication de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner mon avis général sur le Codex Astra Militarum qui est en précommande et qui arrive enfin sur cette V9. J'aurais vraiment voulu vous faire une review complète, malheureusement, j'ai eu des problèmes informatiques, des problèmes de connexion, des problèmes de matériel. Je suis, je ne vous le cache pas, vraiment en galère. Donc, euh, je vais vous proposer un format plus raccourci et plus spécifique qui, je l'espère, sera tout autant pertinent qu'une review complète. Le codex Astra Militarum V9 est en précommande le samedi de la publication de la vidéo, vous pouvez d'ores et déjà le graber à moins, euh, alors c'est pas le codex en lui-même, hein, c'est la boîte Cadia Stand avec toute une partie de, des nouvelles figurines de l'Astra Militarum, le codex est dans la boîte, hein, vous connaissez maintenant la mécanique de Games Workshop avec les nouveaux codex, les nouvelles boîtes, les nouvelles figurines en tout état de cause, vous pouvez graber ça à moins 20% sur MyObiPlace en crédit en Creative Wargame. Ça nous permet de vivre en tant que média et ça vous permet à vous de profiter des meilleurs prix possibles et imaginables sur l'internet francophone. Et ça, il y a envie de te dire, ça le fait quoi. Bref, sortie de figurines assez conséquente sur le codex Astra Militarum, probablement un des codex qui bénéficie le plus d'un renouvellement de sa gamme de figurines. Et c'est bienvenu parce que la gamme était relativement vieillissante, il euh, y a plein plein de choses qui arrivent, hein. on les a vues passer sur les différents articles de Warhammer Community que je vous invite à aller découvrir si vous ne les avez pas encore vus et si vous aimez l'Astra Militarum, on va donc avoir bon, tout ce qu'il y a dans la boîte Cadia Stand, mais on va avoir aussi euh, le Rogaldorn, le Seigneur Solaire, Ursula Creed, euh, les cavaliers d'Attila et euh, les nouveaux casse-crins et je pense avoir fait le tour probablement aussi un nouveau commissaire, quelques nouveaux personnages aussi dans, dans ces, dans ces eaux-là. Euh, mais il y a aussi une bonne partie hein, que vous avez dans la boîte Cadyastain, de stand avec notamment euh, les, batteries, euh, les batteries de soutien, euh, les nouvelles figurines cadiennes, hein, les, les troupes de base, ainsi que la nouvelle escouade de commandement, et les nouvelles sentinelles. Ah, ça fait pas mal de choses quand même en termes de figurines, donc j'espère que bah, les, les joueurs Astra Militarum seront saucés par toutes ces nouveautés et vont profiter un maximum. Moi, dans cette vidéo-là, je vais vous donner mon avis sur le codex Astra Militarum. Clairement, c'est un codex qui euh, se renouvelle en tout point. Euh, les joueurs Astra Militarum historiques, on va dire, ou qui ont connu cette faction-là dans les versions précédentes, ne la reconnaîtront plus dans cette version-là. Hormis la mécanique d'ordre qui reste relativement similaire, on a perdu tout ce qui s'attendait tout ce qui s'apparentait au bonus de régiment, vous ne retrouverez plus, et ça c'est complètement original, hein, vous ne retrouverez plus cette mécanique de chapitre SM, de vaisseau Mondeldar, euh, de flotte Ruche tyrannide, euh, ou bah, de régiment Astra Militarum, vous ne le retrouvez pas dans ce codex, il n'y a plus de régiment. Alors certaines unités ont gardé les mots-clés, euh, néanmoins ce ne sont que euh, des, euh, des, des, des, des occurrences qui vont permettre une interaction avec des stratagèmes, euh, ...et éventuellement quelques, quelques profils de personnages qui donneront certains bonus, ce qui est à la marge, euh, mais le, mo le mot-clé euh, de régiment n'a plus véritablement d'impact dans ce codex-là, il a vraiment disparu d'ailleurs, on a quelques entrées cadiennes avec euh, Ursula Creed, avec les, les troupes cadiennes, les squads de commandement cadien, etc., on a encore euh, les troupes de base Katachan, on a maintenant les troupes de base d'Escorp, et, euh, et puis en vérité c'est bien tout, après il n'y a plus de mot-clé de régiment, et on a un nouveau mécanisme autour de, de la doctrine régimentaire, qui est en fait générale pour tout le monde, avec la doctrine soldanée. Donc en gros, de base, toute votre armée, eh ben, elle bénéficie du commandement d'un officier à 6 pouces, et euh, lorsqu'elle fait un jet de touche de 6 non modifié, elle blesse automatiquement, ça c'était dans la data slate, c'est maintenant la doctrine régimentaire de base, et vous pouvez remplacer cette doctrine régimentaire par deux choix de doctrine spécifiques avec tout un listing qui est relativement intéressant, qui va vous permettre de construire votre liste autour vraiment d'un... Bah de bonus régimentaires que vous allez customiser à votre façon, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ces bonus régimentaires vont vous ouvrir des mots-clés qui vous permettront d'avoir des stratagèmes, voilà. Mais, mais clairement, le mécanisme de régiment tel que vous le connaissez n'existe plus. On a la disparition de pas mal de personnages aussi. On perd la règle euh, du tir d'artillerie sans malus à la touche. Euh, voilà, il y, y a vraiment des gros, gros changements. Néanmoins, le codex à mon sens, est très équilibré, ça je tenais vraiment à le préciser, parce que c'est vrai que quand, quand un codex se sort, souvent les joueurs n'ont tendance qu'à montrer que les points qu'ils estiment forts d'un codex, c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo, puisque je vais vous montrer mon top 5 des unités, et donc les unités les plus, euh, les plus pertinentes à mon sens, mais euh, c'est un peu ce que font tous les joueurs, et donc du coup on a tendance à se focaliser sur que ce qui est fort, et en fait ce codex est tout simplement équilibré. Vraiment, euh, la partie euh, intéressante aussi de dire que la partie chapter approved a disparu, il n'y a plus de secondaire dans le codex, alors est-ce que ça va se passer comme ça par la suite et qu'on est déjà dans les prémices de la V10, euh, tous les secondaires seront relatés sur le chapter approved ou est-ce que c'est une erreur dans l'impression le... du document, je ne sais pas, en l'état il n'y a plus de secondaire dans le, chapter, dans, le, dans, le, dans le document, donc on va appliquer les secondaires du chapter approved, il y en a trois il y en a 4 pardon, pour l'Astra et il y en a 3 qui sont excessivement bons, ce codex avec les secondaires du chapter approved est très fort sur cette partie là, euh, je pense que c'est un codex qui mettra très facilement 30, 35, voire 40 points, et aller chercher 45 points avec un petit peu d'effort de secondaire à, à, à chaque partie, vraiment pas, pas trop de difficultés là dessus, donc ça c'est plutôt cool. Euh, le système des ordres est très bien ficelé. Il euh, y a le système de doctrine régimentaire qui repose que sur le mot-clé régimentaire et qui va du coup enlever certaines unités à ces mécaniques de bonus d'armée, à savoir les abus humains Ogreen, Rattling et ToroGreen. Euh, Green, Toro Donc eux ne bénéficieront pas des doctrines régimentaires. Euh, n'auront pas les Doctrines Régimentaires non plus euh, le Technogur, le Prêtre Régimentaire et euh, les Servitors. Bon, c'est encore les Servitors, on s'en tamponne un peu. Et enfin, n'auront pas les Doctrines Régimentaires, les Militarum Tempestus. Ça, c'est un petit peu dommage, d'ailleurs, très honnêtement. Euh, ils perdent le mot-clé régimentaire. Et il euh, y avait des combos intéressants à faire s'ils avaient laissé ce mot-clé. Est-ce que c'est un garde-fou qui a été placé là pour éviter des combos un peu trop sales C'est possible, euh, je, je le souhaite en tout cas, que ça soit une démarche de Games Workshop. Euh, que de, de cloisonner aussi certaines entrées euh, voilà pour ça, ensuite euh, petite déception moi, au, niveau de, au niveau des chars d'artillerie, parce que pour le coup on perd la règle du tir sans ligne de vue il y, y a des chars d'artillerie qui perdent clairement d'intérêt puisque tous les chars ont une CT de 4+, sauf les chars qui ont des armes de tourelle sur laquelle l'arme de tourelle a une CT 3+, donc il euh, y a très très peu de possibilités de stabiliser ce jet de dé, euh, hormis un ordre qui vous permet une relance des as sur euh, les véhicules et encore, pas tous les véhicules, parce qu'il faut pouvoir recevoir des ordres, et notamment les super lourds, hormis deux sources du codex pour recevoir des ordres, à savoir le seigneur solaire et un tank Ace sur un super lourd, ils ne reçoivent pas d'ordre, donc pas possibilité de reroll les as notamment, ou et tirer, notamment mais euh, du coup pas, pas de fiabilisation autour des chars et pas trop de fiabilisation autour de l'artillerie, il y a quelques mécaniques d'artillerie pour fiabiliser, euh, le, un officier particulier, et j'y reviendrai juste après d'ailleurs, c'est un des points forts de ce codex-là, Les squads de commandement, un des officiers officier qu'on peut graber sur la, la flotte de commandement, elle peut donner un, un Rirolas sur une cible qui est déterminée, et après vous avez une doctrine régimentaire qui va vous permettre euh, de gagner un plus 1 à la touche euh, sur, euh, sur une cible qui est à 12 pouces d'un Vox ou d'une sentinelle. Alors, ça fait, un peu doublon, euh, ça fait un peu doublon sur certaines entrées, mais j'y reviendrai par la suite, notamment quand je vais vous parler d'une des entrées du top 5, qui, à mon sens, va être très, très vue sur l'étape de jeu. Alors, les l'escouade de commandement, j'aime beaucoup. Ça fait pas partie de mon top 5, mais je vous en parle, parce que bah, je vous fais mon débrief du codex, hein, tout simplement. Euh, C'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Vous avez une escouade de commandement de base avec euh, un Vox, qui vous permet de donner un ordre que possède l'officier de l'escouade de commandement à 24 pouces. Vous pouvez mettre un étendard régimentaire qui vous permet de donner une reroll des as à la blesse aux unités bases autour de lui. Et, euh, et puis c'est déjà pas mal. Et à ça, vous allez pouvoir rajouter des unités. Donc vous allez pouvoir mettre jusqu'à trois officiers que vous, avez, que vous avez là. Il y en a un que je mets de suite de côté, c'est l'officier de la flotte. Parce qu'en gros, lui va cibler une unité à 30 pouces. Et les unités aéronautiques impérialistes autour de lui vont gagner une reroll des as. Pas autour de lui, pardon. Des unités. Aéronautica Impérialiste gagne une reroll des as sur la cible, sauf qu'en fait il n'y a qu'une unité Aéronautica Impérialiste dans ce codex là. C'est la Valkyrie et elle est nulle. Voilà, tenons le point dit. Enfin, moi je la trouve pas bonne, très honnêtement. Euh, ensuite, vous allez avoir le maître artilleur qui va vous permettre bah, de faire la même chose, hein, cibler une unité et donner une reroll des as à 30. Cibler une unité à 30 pouces et donner une reroll des as aux unités artillerie sur cette cible-là et vous avez un astropathe qui euh, lui me semble excessivement fort, euh, qui va vous permettre euh, de faire une action charge Warp step pour regagner un point de commandement, ou alors bah, de, de jeter un sort, de, de, jeter un sort de, la discipline, euh, de la discipline psychique du Codex, qui est correct, il y a, il y a deux bons sorts, vous avez notamment euh, une, infino, un, une invulnérable à 5 sur une unité, ça peut être intéressant, mais voilà, en tout cas vous pouvez faire une action et regagner un point de com donc c'est pas mal, et puis vous avez la possibilité de rajouter un garde du corps dans cette escouade de commandement le garde du corps Ogryn ou le D-Dog, alors ça ça avait posé problème je pense parce que dans pas mal de leaks qu'on avait vu sur les chaînes anglo-saxonnes je pense qu'il s'était basé sur le profil de cet Ogryn là pour dire là là les Ogryn vont devenir super forts, mais pas du tout, le garde du corps Ogryn n'a pas du tout les mêmes stats que les Ogryn de base, notamment par le nombre de PV puisqu'il a 6 PV sur son profil et les O-Green de base en ont 3 euh, lui coûte 50 points là où les ogreens de base en coûtent 30 voilà donc, euh, donc ils sont pas comparables ce qui est intéressant c'est que quand vous ciblez l'unité et qu'elle a un garde du corps et eh bien, euh, vous allez vous servir de l'endurance du garde du corps pour euh, faire vos jets de blesses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est le, le Green qui va, qui va, tanker en premier. Je trouve, c'est pas, c'est pas hyper fort, honnêtement, c'est pas hyper fort. Mais enfin, l'escouade le, le, de commandement n'est pas hyper forte. La mécanique est cool, mais je voulais mettre en lumière un, des, un de ces points positifs du codex que, que je trouvais très, très sympa à mon sens. Euh, et, euh, et donc voilà. Et du coup, bah, je, vais mettre, euh, je vais mettre en lumière le point négatif de ce codex. Ma déception, tout du moins, c'est autour des taurogreen et des zoogreen. Ils ne sont, sont pas sur la même page, donc je ne peux pas vous les faire apparaître. Euh, en l'état, euh, bah, ces unités de par ces mots-clés qui fonctionnent très mal avec le codex. Euh, déjà, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas le mot-clé euh, euh, peloton, donc ils ne peuvent pas recevoir les ordres régimentaires. Euh, ensuite, les seuls... Euh, à pouvoir leur donner des ordres, hormis quelques exceptions, c'est les commissaires. Donc, euh, voilà. Et c'est de la discipline préfectus. Donc, c'est une discipline qui n'est pas portée sur la létalité, euh, notamment le fait de donner un plus 1 à la touche, au corps à corps ou au tir, avec un plus 1 à la pénétration d'armure. Ça, ça aurait été très bon, et ça, ça les aurait rendus jouables, à mon sens. Là, il y, y a un défaut, c'est qu'on euh, n'a pas les bonus régimentaires, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, puisqu'on est militarum auxilia, euh, donc euh, pas de bonus régimentaire. On n'a pas le mot-clé base, donc on ne capte quasiment aucune relance, aucune reroll. Et en plus de ça, et ben, au niveau des ordres, c'est pas ouf. Et le profil, bon, ben, le profil, il n'est pas incroyable non plus. Euh, c'est de l'an du 5, c'est 3 PV, c'est une save à 4. Vous devez choisir entre mettre la save à 2 ou mettre l'invue à 4, vous ne pouvez pas faire les deux. Et euh, l'arme que vous payez 5 points, elle vous permet de taper à force plus 1, donc force 7, PA 1, damage 2. Mais la PA 1 est véritablement... Euh, c'est un répulsif, vraiment, euh, je trouve ça naze, en fait. Je trouve ça tout simplement naze, euh, de la PA 1 sur, sur des espèces de brutes comme ça qui coûtent 35 points et qu'on qu n'a aucun moyen de buffer. Donc, euh, donc voilà, là c'est ma déception, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse quelque chose autour de cette entrée-là, parce que je trouve que la figurine est vraiment cool, euh, je trouve qu'elle a du caractère. Et voilà, et après vous avez la version O-Green de tir, mais le problème en fait, alors sur le, sur le papier l'arme est jolie, hein, euh, chaque O-Green fait 3 tirs de force 5, perd moins de 2 damage, euh, sauf qu'en fait vous avez une CT de 4, donc, euh, donc en fait euh, un pack de 5 qui coûte 150 points va vous mettre 15 tirs de force 5, perd moins de 2 damage mais, euh, mais bah, vous touchez à 4, donc vous allez faire la moitié des touches, force 5, vous allez blesser pas non plus de ouf sur certains profils, et puis c'est PA-2, 2 de damage, c'est pas la folie non plus quoi. Et surtout, bah, je, je re rebondis là-dessus, hein, mais euh, pas de mots-clés-bases, pas de bonus régimentaire et pas d'ordre régimentaire, et ça pour moi c'est rédhibitoire, ça, ça tue l'unité. C'est vraiment dommage, euh, j'espère qu'à l'avenir dans les data slates, euh, ils vont leur intégrer soit le mot-clé base, soit le mot-clé peloton qu'on puisse leur mettre. Avec, avec le mot-clé peloton, ils deviendraient vraiment jouables pour le coup, euh, parce qu'ils pourraient capter des ordres euh, régimentaires, et à savoir le plus-un euh, à la touche au corps à corps ou à la mêlée, ce qui les rendrait un peu plus fiables. Voilà pour ça, donc ça c'était ma, ma petite déception autour de ce codex. Et sans plus attendre, je vais passer au top 5 des entrées du codex V9 Astra Militarum. Je vous propose... Le samedi de la précommande, ce format-là, autour de 5 unités. Et je vais vous proposer, dès la semaine prochaine, un format euh, liste. Je vais vous proposer 3 listes Astra Militarum, Une que j'estimerais optimisée, dans laquelle je vais faire complètement abstraction du côté un petit peu euh, conception de liste, fluff, truc sympa. Essayer de faire le truc le plus brutal possible et une autre un petit peu axée sur les chars et une autre axée un petit peu plus sur l'infanterie pour voir ce qu'on peut faire autour de ce codex. Donc évidemment, si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, vous vous abonnez les amis pour ne pas manquer la petite notif et découvrir ces listes à Tramilitarum dans les plus brefs délais. C'est des formats vidéo auxquels je me suis déjà prêté, les top 5 d'unités ou alors les propositions de listes. Le dernier en date... C'est euh, bah, la proposition de liste autour du Codex Démon. On vous avait fait sur la review Votan aussi des propositions de liste. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le contenu Creative Wargame, à le liker, à le partager, à le commenter. Ça nous permet de grandir en tant que média et ça fait plaisir. Et si vous kiffez vraiment Creative Wargame et si vous, vous voulez qu'on qu qu soit glorifié tel un, tel un étendard régimentaire de l'Empereur euh, portant aura euh, sur le champ de bataille, eh bien, euh, vous, pouvez nous suivre, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Allez, sans plus attendre, le top 5. A la cinquième place de mon classement, le tout nouveau char de combat, Rogaldorn, euh, qui vaut 250 points de base. Il a un mouvement 10, CC de 6, CT de 4, je vous rappelle, plus un touche pour les armes à tourelle, euh, force 8, en du 9, 17 PV, 6 attaques, commandement 8, ça y va de plus, je vous rappelle qu'il n'y a plus l'armure du mépris sur les, les châssis, mais je crois que c'était que sur les, les Manoros, de mémoire. Mais en tout cas, il n'y a pas. Euh, donc, un profil qui est intéressant pour 250 points, vous allez avoir en arme le canon Gatling Castigator qui fait 12 tirs de force 5 PA-1, mais qui ne touchera qu'à CT4. Vous allez avoir une mitrailleuse qui fait 3 tirs de force 4 sans PA avec un damage. Et vous allez avoir l'obusier jumelé euh, qui fait lourd 2D6, force 8, PA-3, 3, déflagration, arme de tourelle. Je fais directement le switch, parce qu'en fait, cet obusier, sans le moindre coup supplémentaire, vous pouvez le remplacer par le canon oppresseur, et je ne vois pas dans quel monde, vraiment, je ne vois pas dans quel monde on ne joue pas le canon oppresseur et on joue l'obusier jumelé, euh, parce que le canon euh, oppresseur, il fait lourd de D6 plus 3, là où l'obusier fait lourd de 2D6. Donc en vérité, euh, statistiquement c'est quasiment le même nombre de tirs, mais avec le canon oppresseur vous vous soustrayez la possibilité de craquage, c'est-à-dire de faire bah, deux tirs, de faire, de faire tirs en fait, de faire deux tirs ou de faire trois tirs. Là, le canon oppresseur même avec craquage vous ferez quatre tirs minimum, et statistiquement vous en ferez 6 ou 7 donc euh, c'est donc beaucoup plus stable en termes de nombre de tirs, vous avez une portée de 90 pouces au lieu de 72 pour l'obusier jumelé, vous avez une force de 10 pour une force de 8 pour l'obusier jumelé, vous avez PA-3 de chaque côté, et vous avez 4 damage pour le canon oppressor pour 3 damage sur l'obusier jumelé, donc vraiment je ne vois pas dans quel monde on prendrait l'obusier jumelé pour le canon oppressor, donc évidemment il faut le jouer en canon oppressor, euh, et, euh, et voilà donc le bus est jumelé Allez on jette à la poubelle En plus vous avez ça c'est une mécanique qui sur tous les chars Si vous payez le, le protectionning qui coûte 5 points Et il faut le faire euh, Très honnêtement il faut le faire Chaque attaque de tir il y a une caractéristique de dégâts de 1 alloué au porteur Ajoute 1 au jet de sauvegarde contre l'attaque Donc déjà ça veut dire que si vous saturez au mono damage Vous êtes en 1 plus de sauvegarde donc euh, voilà, ça coûte 5 points, c'est, à mon sens, indispensable. Euh, ce que vous allez pouvoir faire après sur ce châssis, vous allez pouvoir y rajouter 2 euh, fuseurs. Alors, les fuseurs sont à 5 points pièce, mais ça, ça tire à 12, euh, donc ça fait 10 points. Euh, deux mitrailleuses additionnelles, donc c'est soit 2 fuseurs, soit 2 mitrailleuses additionnelles. Les mitrailleuses sont au même prix que les fuseurs, donc c'est 5 points aussi, donc 10 points les deux. Ou alors, vous allez pouvoir mettre 2 bolteurs lourds ou deux multifuseurs, sachant que les multifuseurs sont à 15 points, ça fait... 30 points supplémentaires pour deux multifuseurs qui vont toucher à CT4. Je ne suis pas spécialement fan sur le principe. Cette figurine est détruite, elle explose. Elle a surtout en mots-clés elle a char de combat, elle a fumée, elle a régimentaire, elle a escadron. Elle a char de combat Rogaldorn. Donc, fumée, évidemment, c'est pour l'utilisation du stratagème pour le moins 1 à la touche. Euh, régimentaire, vous avez donc les bonus de doctrine régimentaire. Escadron, vous pouvez recevoir les ordres de char blindés. Et chars de combat, c'est pour les rerolls et certains trucs. Donc, euh, c'est un très bon char pour moi parce que pour 250 points, vous allez pouvoir l'équiper d'un tank ace. Euh, je vous conseille de mettre le tank ace qui lui permet pour 15 points de devenir officier. Et donc, bah, de donner un ordre, et ça c'est cool, euh, donc il va pouvoir s'auto-donner un ordre et euh, ça marche encore mieux avec le secondaire euh, Astra Militarum qui vous permet si euh, tous vos véhicules sont dans l'aura euh, d'un officier euh, véhicule, vous gagnez un point en plus de, des deux points que vous gagnez si toutes vos infanteries sont dans l'aura d'officier infanterie. Euh, donc en fait, vu que ce châssis, vous le transformez en un châssis officier, bah, tout simplement, tant qu'il a envie, vous mettez un point par tour. Donc en gros, vous payez ce châssis-là 200, alors vous l'avez à 250 points, 260, 255 parce que vous mettez le protection y obligatoirement, ça monte, ça monte à 270 si vous le passez officier et en plus il peut se donner un ordre, notamment la reroll des assautiers. Ça fait 270 points. Vous augmentez de 30 points, vous passez à 300 points. Si vous mettez les multifuseurs, je trouve ça un peu cher. S'il y, y a des points, éventuellement, à la fin d'une liste, on va rajouter les multifuseurs. Mais pff, 30 points pour 4 tirs à CT 4, je ne suis pas fan. Euh, voilà pour ça le, le, le canon euh, le canon oppresseur est vraiment cool hein, très honnêtement, à 90 pouces de, de portée euh, balancer bah, des tirs force 10 paire 3, euh, damage 4, blast c'est plutôt sympa euh, vous avez en plus un ordre qui vous permet de considérer l'unité en double euh, de son nombre de figurines pour la capacité du blast donc en gros dès que vous allez cibler euh, une unité qui fait euh, 6 figurines ou plus, vous allez faire euh, vous allez faire 9 tirs de force 10, pa -3, damage euh, flat 4, donc c'est plutôt intéressant. Euh, voilà pour ça, euh, quoi d'autre sur cette figurine-là Donc je vous disais, pour, 200, euh, pour 270 points, vous avez une figurine qui est forte, qui a euh, une sauvegarde à 2, qui a 17 PV en du 9, qui va vous faire gagner, tant qu'elle est en vie, 1 point par tour, et au niveau des doctrines régimentaires, vous avez une doctrine qui va vous permettre de euh, vous faire compter ce châssis comme étant euh, 5 figurines sur un objectif. Et vous avez un ordre qui vous permet de devenir objectif sécure. Euh, donc en gros, bah, votre Ogaldorn avec ses 17 PV en du 9 save à 2 vous le mettez sur un objectif, il devient objectif pour objectif sécure pour 5, et puis vous tambourinez comme un sourd toute la partie, et ça, euh, c'est plutôt cool. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'est appréciable, je trouve que c'est un bon châssis, c'est une bonne arme de tir, c'est un bon outil technique, un bon outil stratégique. Euh, je pense qu'on en verra dans les listes, très honnêtement, euh, par un potentiellement dans des listes très polyvalentes, plus compétitive on va dire peut-être justement pour cette mécanique là de tant que le châssis est en vie, bah, il vous rapporte un point et en plus de ça bah, vous allez pouvoir contester des objectifs euh, euh, avec cette résistance que vous apporte le, le, le, bah, le, le châssis et puis euh, et puis pour la létalité aussi qu'il apporte donc voilà, ce châssis est cool, il est dans mon top il est à la 5ème place, on passe à la quatrième. Quatrième place de mon top unité sur ce codex c'est Ursula Creed euh, bah tiens, ça nous permet de parler un petit peu du mot-clé cadian, qui n'apporte quasiment rien dans ce codex, euh, hormis, euh, hormis le fait de choper des stratagèmes, hein, je vous le rappelle, et surtout qui qui du coup qu ne vous bloque pas dans le choix de vos doctrines, etc. etc. Euh, Ursula Creed, mouvement 6, CCCT 3, Force 3, enduit 3, 5 PV, 5 attaques, commandement 9, 4+, on va parler surtout des mots-clés, les personnages, infanterie, officier, régimentaire, commandant, Commandant, ça veut dire que vous ne pouvez mettre qu'un commandant par, euh, par détachement. Attention, c'est une restriction de la chaîne hiérarchique Astra Militarum. Room. Euh, surtout, ce pourquoi elle est très forte, eh ben, c'est qu'elle donne trois ordres. Elle donne les ordres régimentaires et elle en donne trois. Et ça, je ne vous cache pas que c'est un bonus qui est, qui, est juste, euh, qui, est, qui est juste génial, en fait. Euh, trois 3 ordres, c'est vraiment cool euh, et surtout à chaque fois qu'elle donne un ordre à une unité jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, chaque attaque de tir d'une figurine de l'unité ajoutez 1 à la caractéristique de force de l'attaque notez que cette aptitude n'affecte que la cible originale de l'ordre et pas les unités supplémentaires affectées par l'ordre grâce à l'aptitude tactique régimentaire, l'aptitude tactique régimentaire vous dit que si vous donnez un ordre à un peloton et qu'il y a un autre peloton à 6 pouces de ce peloton là, et ben vous pouvez choisir de, que le peloton à 6 pouces donne aussi récupère aussi l'ordre, ça ça fonctionne pas pour les aptitudes particulières et le spécifie bien à chaque aptitude euh, ce codex est bien écrit, je vous cache pas qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de failles dans le codex je trouve, euh, voilà donc bah, plus 1 en tire, plus un en tir, force aux armes de tir, c'est quelque chose d'assez insane qu'on voit très peu, bah, vous pouvez passer vos canons laser force 10 euh, vous pouvez passer euh, vous pouvez passer des paliers avec pas mal d'armes en fait euh, vos lasers de base de, de fantassins passe force 4 euh, les quelques armes qui sont force, force 4 passe force 5 enfin, euh, c'est à plus en force quoi, je veux dire c'est vraiment cool et dans les ordres qu'elle peut donner, elle est dans les ordres régimentaires alors je vous la fais courte, dans les ordres il y en a un qui vous permet d'avoir plus un CT et en même temps, plus 1 à la PA des armes de tir. Il y en a un autre qui vous donne plus 1 CC et plus 1 à la PA des armes de mêlée. Il y en a un qui vous permet d'avoir plus 2 en mouvement euh, et si vous faites une advance, vous faites une advance auto de 6. Euh, et vous en avez un qui vous permet de vous mettre à couvert. Donc, vous gagnez le couvert léger et si vous y êtes déjà, vous gagnez un couvert dans. Ça, c'est les 4 ordres régimentaires que moi, je préfère. Et en gros, bah, elle peut en donner 3. Je précise que vous ne pouvez pas donner 3 fois le même ordre. Donc, elle devra donner 3 ordres différents. Mais... Bah pour avoir le plus 1 euh, à la force, euh, c'est cool quoi, c'est vraiment cool, ça veut dire que vous pouvez donner plus 1 en force au tir à 3 unités d'infanterie, 3 unités peloton autour de vous, parce que pas que infanterie, car les sentinelles ont le mot-clé peloton, donc peuvent recevoir des, des cadres d'ordre. Voilà, et en plus de ça, elle est génie tactique, vous pouvez utiliser le stratagème relance de commandement une fois de plus par phase, alors ça c'est, enfin deux fois par face quoi, c'est juste génial, donc deux rerolls. et elle est officier supérieur, elle donne une reroll des as à la touche, elle a un trait de seigneur de guerre qui est auto, et qui est un des meilleurs traits de seigneur de guerre de la discipline, c'est, euh, bah, à chaque fois que vous utilisez un stratagème, sur un 5+, vous récupérez un point de commandement, donc, euh, bah, c'est simple, vous Mettez ce stratagème, vous êtes sûr, bah vous mettez ce, ce trait de seigneur de guerre pour un PC sur elle et vous êtes sûr déjà de, de le rentabiliser. Forcément, vous allez faire au moins 5 lorsque vous utilisez vos stratagèmes euh, et voire plus. Et, euh, et en plus, ça combotte avec euh, l'officier dont je vous ai parlé tout à l'heure qui, à chaque phase de psy, va vous permettre de récupérer un point de com. Donc, on va pouvoir un petit peu farm les points de commandement et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, Ursula Krit pour moi, c'est un outil tactique qui est hyper fort dans ce codex là. Et, euh, et voilà, donc je pense que, que c'est une très bonne entrée et qu'elle sera jouée dans les armées. Troisième place de mon top 5, les, alors du coup il y a deux entrées en vérité parce que j'ai j'ai pas réussi à les départager. Euh, il aurait fallu pour les départager que je rentre un petit peu dans les stats et je vous cache pas que je suis un peu pris par le temps. Euh, donc euh, je vais les mettre tous les deux à la troisième place, les escouades d'armes lourdes et les, et les batteries d'artillerie. Je suis content parce que les escouades d'armes lourdes, c'est la seule entrée euh, ancienne du codex qui euh, est dans ce top 5, parce que bah, toutes les autres entrées, c'est des nouveautés euh, du codex et donc forcément de l'achat de figurines. Donc là, euh, escouade d'armes lourdes, euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que pour 55 points, vous allez avoir 3 canons laser. Donc 55 points, vous avez 3 canons laser. Euh, qui ont une CT de 4+, certes, mais euh, en doctrine régimentaire, vous avez une doctrine qui vous permet d'ignorer les malus euh, d'ignorer les malus à la touche avec euh, vos unités d'infanterie, donc vous allez pouvoir toucher toujours à 4, même quand vous bougez, et surtout, vous, allez pouvoir, vous avez un ordre qui vous permet d'avoir un plus 1, à la touche, et un plus 1 en PA, ce qui veut dire tout simplement que vos trois canons laser vont être CT3+, et PA-4, ce qui n'est pas négligeable du tout, en vérité. Donc euh, pour, et, et ça, pour 55 points, en fait, c'est vraiment low cost. Et vous pouvez donc le spammer et le faire, enfin avoir 9 pour, euh, bah, pour 55 x 3, donc euh, bah, pour euh, 165 points, soit le prix de trois motos d'assaut multifuseur, vous avez 9 canons laser, qui potentiellement euh, peuvent avoir CT3+. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'un officier ne donnait pas plusieurs fois le même ordre, mais vous pouvez donner plusieurs fois le même ordre avec des officiers différents. Donc, si vous avez bah, euh, une escouade de commandement euh, Ursula Creed et, euh, et euh, éventuellement un autre officier, chacun va pouvoir donner un plus un en CT à un pack d'armes lourdes et vous vous retrouvez avec 9 canons laser qui touchent à 3+. Euh, voilà, dans les auras qui vont bien, vous aurez la reroll des as, ça c'est pas mal. Et, euh, et puis voilà, c'est très cool, en plus, bah, vous avez les mots-clés qui vont bien, vous êtes base, vous êtes peloton, vous êtes régimentaire. Donc, euh, donc voilà. Et ce où je le mets en comparaison avec la batterie d'artillerie, qui est très bien. La batterie d'artillerie, c'est deux socles pour 130 points. Donc euh, bah, comparé à l'escouade d'armes lourdes, c'est un peu plus cher que deux escouades d'armes lourdes. Donc ça veut dire que pour six canons laser d'armes lourdes, on va se payer, euh, on va se payer une partie d'artillerie. Donc on va pouvoir avoir le comparatif avec le canon laser lourd qui fait lourd de deux. Donc deux socles, ça fait quatre tirs. Ça fait lourd de 4 euh, de force 10, PA-4, D3 plus 3. Donc, plus fiable, plus stable, parce que vous avez la force 10, donc sur l'enduit 5, vous allez blesser à 2, la PA-4, donc il passera PA-5 si, si vous donnez le bonus de CT, et le D3 plus 3 qui est toujours plus fiable que le D6 euh, de, du canon laser. Donc, en gros, pour 130 points, vous avez 4 tirs de canon laser lourd, là où pour 110 points, vous avez 6 tirs de canon laser normal. En revanche, il y a un bonus supplémentaire à la batterie d'artillerie, c'est qu'elle a le mot-clé « artillerie ». Donc vous allez pouvoir lui mettre accessoirement euh, un officier artilleur dans les de commandement qui va vous donner eh ben, euh, une « reroll des as sur, » euh, sur une cible donnée. Donc c'est plutôt cool je rebondis aussi sur les, les différents types d'armes, je, je n'ai pas parlé des escouades d'armes lourdes parce que tout le monde les connaît, hein. c'est euh, canon laser, bolter lourd, euh, autocanon ou mortier, donc là après à vous de choisir. Et la batterie d'armes lourdes, c'est une nouvelle entrée, vous avez donc des choix différents, vous avez le canon laser lourd, donc je viens de vous citer la statistique, le canon de campagne bombast, donc c'est à 48 pouces lourd de D6, force, force 7, paire moins 2, 2 damage, déflagration, et vous pouvez cibler des unités non visibles. Euh, donc euh, voilà, après bon bah, le lourd de D6 euh, Forcément c'est Blast Mais si vous n'avez pas de cible qui vous permet de fiabiliser Ce lourd de D6, c'est un peu embêtant euh, Et vous avez la troisième arme C'est le lance-roquette Maelus Qui vous dit lourd D6 plus 6 Force 6, per 1, 1, déflagration Là je trouve que l'arme est beaucoup plus fiable Dans le rôle qu'on lui donne bah, de saturation Puisque si vous en mettez 2 dans le pack Vous vous retrouvez avec eh bah, Lourd 2 D6 plus 12 tirs Force 6, per 1 pour 130 points CT3 avec fort, potentiellement euh, une reroll. Euh, donc euh, voilà. Après, il y a plein d'autres petites synergies à aller chercher, mais c'est conditionnel, ça nécessite des positionnements d'unités, etc., etc. Donc j'en parle pas. Mais je trouve en fait que quand on les compare en prix euh, aux chars, notamment, qui sont une vraie source de létalité dans le Codex Astra Militarum, eh bien en fait, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal parce qu'on on peut aller capter plein de choses, on peut aller capter plein de bonus. Et ça, ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc, escouade d'armes lourdes, batterie d'artillerie, je pense que c'est des très bonnes entrées du codex, je pense qu'on les verra sur l'étape de jeu et elles sont à la troisième place de mon top. Et je passe directement à la deuxième place. Deuxième place de ce classement, les cavaliers d'Attila, euh, le, le, la stat de cette unité a été, euh, a été partagée déjà euh, depuis, enfin, quelques parties de la stat de cette unité ont été partagées sur Warhammer Community, ce qui a fait un petit peu euh, réagir, notamment sur la force de frappe de cette, de cette unité, oui c'est le cas, euh, la figurine vaut 20 points par contre, c'est pas donné, faut pas le négliger, donc euh, 20 points pour un mouvement 12, CC 3, c'était 4, force 4, endu 4, PV 2, attaque 2, commandement 6, 4 plus de save. 20 points pour le profil. Par contre, ce qui est cool, c'est que les figurines ont un fusil laser. Bon, ça, à la limite, on s'en tamponne un peu. Bien que, bon, c'est toujours bien d'avoir des petits tirs, faut pas les oublier. Et surtout, à une lance de chasse. Et la lance de chasse, elle nous dit quoi Vous avez deux profils. Un profil qui fait que vous faites pour chaque attaque deux touches supplémentaires. Donc, en gros, vous allez faire quatre. Euh, causes... Alors, à, à chaque attaque de ce profil, un jet de touche réussi cause deux touches supplémentaires. Donc, en gros, vous pouvez, si vous réussissez vos deux touches, faire six touches au total. Deux force 4, PA-1, 1. Donc, c'est de la saturation. Ou alors, vous pouvez faire deux attaques à force plus 2, donc à force 6, PA-4, damage 3. Donc, ça, ça commence à causer en termes de stats. Surtout qu'il faut le mettre en perspective avec. La règle spéciale qu'ont ces unités, c'est élan faucheur. À la phase de combat, si cette unité effectue un mouvement de charge à ce tour, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 2 à la caractéristique de force des figurines de cette unité. Donc ça veut dire que vous pouvez faire par figurine jusqu'à 6 taquets de force 6 PA-1 1 un damage. Donc autant vous dire que quand vous jouez un pack de 10 et que vous le fiabilisez un peu, vous saturez vraiment, vraiment salement. Je vous rappelle que... Alors je ne l'ai pas dit, je ne vais pas vous rappeler, mais ils ont le mot-clé peloton. Donc ils ont l'accès à l'ordre qui leur donne plus 1 à la CC et plus 1 à la PA. Ça veut dire qu'ils vont passer CC2, PA-2. Ça veut dire qu'en gros, statistiquement, avec une reroll, le pack de 20 qui vaut 200 points, vous fait 60 touches. Oui, parce que c'est 6 attaques par mec et à 2 ⁇ reroll, vous les passez toutes. Donc vous faites 60 touches de force 6, PA-2, 1 damage. Donc franchement c'est sale, c'est très très sale, il euh, y a beaucoup d'unités qui sont très fortes et qui n'aiment pas ça, euh, cette saturation immense à PA-2 c'est voilà, vraiment pas cool, et après bah, le profil en, en flat 3 il, il est très fort aussi puisque vous allez taper à force 8 avec la charge, donc force 8 PA-4 euh, PA pardon damage 3, ou alors bah, force 8 à ACC 2+, avec l'ordre PA-5 damage 3, voilà, cette unité, elle est, elle est vraiment, vraiment létale au corps à corps. Je pense que dans les listes insane, vous aurez 3 packs de 10, potentiellement. Euh, 3 packs de 10, c'est 600 points. Vous avez une doctrine régimentaire qui vous permet de faire un mouvement d'avant-garde de 6 pouces. C'est pas négligeable, c'est-à-dire que bah, vous, avez potentiellement un mouvement de, vous avez potentiellement un mouvement de charge de 18, enfin, un mouvement de 18 pouces dès le, si vous avez le T1. Euh, donc ça veut dire de la, potentiellement de la charge très très rapide dans la tronche de votre adversaire, ça c'est très cool, euh, vous avez euh, des stratagèmes, le stratagème qui vous permet de désengager, charger, désengager, tirer, mais là c'est plutôt désengager, charger qui nous intéresse, on va pas se mentir, donc vous avez le désengage plus charge avec les cavaliers d'Attila, ce qui est très fort, et enfin, euh, dernier bonus qui se coule, c'est le stratagème qui vous permet de mettre des « Mortal Wounds » à l'engagement, donc euh, bah, pour chaque figurine en portée d'engagement, pour un PC, ce qui est pas cher payé, euh, vous allez jeter un départ pour chaque figurine « à cavalier d'Attila » en portée d'engagement, et pour chaque valeur qui est égale ou supérieure à l'endurance de la cible « et eh ben, euh, vous mettez une blessure mortelle. C'est capé à 6, mais bon, ça veut dire que sur de la petite unité, vous allez potentiellement mettre, euh, mettre quelques BM à l'arrivée. Donc voilà, c'est très très très très fort. Euh, ils sont maîtres de chevaux, je vous ai pas parlé de cette règle. Cette unité peut ignorer certains ou tous les modificateurs à sa caractéristique de mouvement de jet d'advance et de jet de charge. C'est pas négligeable non plus. Euh, c'est pas négligeable non plus en fait. Donc vous tracez, vraiment vous tracez. Euh, les unités comme les taux qui vous mettent moins de à la charge ou autre, ils se le mettent dans l'os. Donc voilà. Euh, euh, très fort. Très, unité très forte pour le coup, qui profite à fond de tous les bonus régimentaires, euh, les rerolls de base et, euh, les enfin, les, et, les, et les ordres régimentaires. Donc voilà, très très forte comme unité, vous allez la voir, vous allez en manger, c'est sûr, c'est sûr vous allez en manger. Après, il ne faut pas négliger hein, une notion quand même de unité il faut le mettre en perspective. Ça reste 2 PV en du4 ça y va 4. Voilà, Il euh, n'y a pas de... Alors vous pouvez mettre une invue via un sort... Vous pouvez mettre une transu via un sort, mais bon, là, ça fait beaucoup de conditionnement et beaucoup de choses à mettre. Euh, je suis pas sûr que ces unités-là soient jouées de cette façon-là. Elles auront peut-être plus tendance à être jouées un petit peu comme un pack de Repentia ou ce genre d'unité un peu... Euh, genre, je t'envoie un missile et je te fais du gros, gros damage. Voilà. Ce qui nous permet de passer, et puis parce qu'il y a encore mieux que ça dans le codex, ce qui nous permet de passer à la dernière unité de mon top... La dernière unité de ce top, c'est le seigneur solaire, Léontus, les amis, euh, ce gars est complètement insane, je vous le cache pas, il coûte 170 points, il a un move de 12, CC 2, c'était 2, force 6, en du 4, 8 PV, attaque 6, commandement 10, save à 3, les donc, euh, Il est personnage, donc inciblable évidemment, s'il est dans votre armée, il est forcément votre seigneur de guerre, si vous lui mettez un trait de seigneur de guerre, il a le meilleur trait de seigneur de guerre du codex, qui vous permet de redéployer 3 unités dans votre zone de déploiement, hormis char super lourd. mais euh, bah, c'est une insane, tout simplement. Euh, il a, alors celle-là, je sais pas c'est quoi son flingue, mais il a le regard du juste de sol, à 12 pouces, pistolet 2, force 8, puis 3, 3 damage, donc il a un pistolet, euh, il a un pistolet qui fait, qui tape, c'est un obusier quoi, il a un pistobusier, donc euh, c'est insane, et puis euh, et son arme, donc il a cette longue épée qu'il brandit, la figurine est très très belle d'ailleurs, euh, son arme qui va taper à force 6, PA-3, 2 damage, 6 attaques, donc c'est pas négligeable du tout, hein. si vous venez l'enquille si au close, euh, faut être sûr de le buter, parce qu'il euh, vous met quelques coups de sabre euh, dans le groin euh, bien efficace. Qu'est-ce qui rend cette figurine complètement insane à mon sens bah C'est tout, toutes ses aptitudes et ses règles spéciales. Euh, alors, il a le home réfractaire d'artificier, cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+, plus. chaque attaque allouée à cette figurine, divisée par 2 les caractéristiques de dégâts de l'attaque. Donc voilà, déjà vous avez, vous, avez, vous avez le tempo sur le tanking de l'unité. Euh, ensuite, il a euh, une règle suivante qui nous dit après que votre adversaire ait révélé ses objectifs secondaires ou intentions pour les trucs de croisade mais en gros, vous pouvez modifier un objectif secondaire pour vous bon, ça c'est un peu plus useless à mon sens parce que les, y a, sur les 4 secondaires Astra Militarum à mon sens, il y en a 3 qui sont quasiment auto-includes à chaque partie donc en fait, il euh, n'y a pas besoin de les changer voilà. Euh, ensuite, vous avez l'officier supérieur héroïque, il donne alors ça allait pas mal. Tant qu'une unité base ami est à 6 pouces de cette figurine, chaque attaque de l'unité ami relance tous les jets de touche de 1 et les blessures de 1. Donc il vous donne des rerolls de 1 à la touche à la blesse. Ben, C'est très fort. Et enfin seigneur commandeur, euh, vous choisissez unité base ou char de combat Astra Militarum et elle gagne une full reroll des touches. Char de combat, je vous rappelle. Bah, le rogaldon, il est char de combat. Donc, euh, bah, je vous en parlais tout à l'heure un petit peu hein, de la puissance de feu de cette unité. Bah, avec le Seigneur Solaire pas loin, ça, ça devient vraiment sale. Euh, voilà. Et surtout, si vous donnez ça à l'unité base, vous pouvez aussi relancer les jets de blessure. Et donc là, je reviens sur mes unités de... Sur mes unités de, de batterie. Là, euh, et bah, quand vous commencez à taper avec de la batterie... Euh, en full reroll des touches, full reroll des blesses avec des armes lourdes hein. euh, bah c'est très fort quoi, ça commence à être très fort donc, euh, donc voilà, il, il donne vraiment des bonus qui sont considérables de ouf et c'est pas fini puisque ce gars là il connaît les trois disciplines d'ordre régimentaire et préfectus qu'on peut donner aux escouades peloton et ordre mécanisé qu'on peut donner au châssis, donc ce gars là peut donner des ordres au châssis à votre phase de commandement elle peut donner jusqu'à 3 ordres c'est énorme. En plus, des unités normales pouvant être choisies pour les ordres régimentaires et préfectus, cette figurine il peut donner des ordres régimentaires et préfectus aux unités infanterie officier et militarum auxilia. Donc, euh, c'est le seul à pouvoir donner, euh, je me suis trompé tout à l'heure quand je vous ai parlé, il lui peut donner euh, des ordres... C'est euh, alors bah, encore plus insane en fait. Euh, il peut donner des ordres aux... régimentaires aux o green, Alors, c'est le seul. Et il peut en donner. Alors, il peut potentiellement le, le, le, le plus un à la mêlée, il ne peut le donner qu un, qu un seul unité, qu une seule unité. Mais du coup, oui. Oui, oui, oui. Euh, ça remet en perspective ce que je vous ai dit sur les o green, Je suis peut-être un peu moins déçu pour les o green, Et ça va peut-être changer ma conception de liste. Vous voyez, c'est. Bah, voilà, hein, et pourtant, j'ai passé des heures à lire le codex déjà. Bah, au fur et à mesure, on le, on le découvre, on le redécouvre. Euh, donc, euh, donc, mais ce mec-là, est... en fait, c'est très simple, vous avez Morvenval, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire la même chose. cest que vous allez le voir dans toutes les listes Astra Militarum, qu'on se le dise, euh, ce gars est beaucoup trop fort, et je vous le dis d'ores et déjà, à la prochaine data slate, il va prendre 20, 30, 30 points au minimum, 170 points, c'est vraiment pas assez cher pour l'impact qu'il va avoir sur le champ de bataille. Euh, voilà, et c'est pas fini, puisqu'en plus des unités normales pouvant être choisies pour recevoir euh, un ordre mécanisé, celui-ci peut choisir un véhicule officier, donc il peut donner un ordre à un tank commandeur, et des super lourds, et c'est bien le seul, puisqu'on euh, ne peut pas donner d'ordre aux super lourds hormis lui et euh, un tank ace. <rire> Pardon. Et en termes de, de, de, de mots-clés, il a cavalerie, personnage, commandant suprême, donc vous pouvez potentiellement mettre dans un détachement commandant suprême si vous avez besoin de vos trois slopes de QG dans votre bataillon. Il est officier, il est régimentaire, et il est seigneur solaire, Léon, léontus, voilà. La figurine est dingue, euh, les stats sont dingues, les bonus qu'il donne à votre armée sont dingues. Voilà, ce gars-là, vous allez en manger, c'est sûr, dans toutes les listes. Moi, je, En fait, je, quand je vois tout ça, je me dis à aucun moment il n'apparaît pas dans une liste, honnêtement. Et je vous dirais même qu'il est meilleur que Morvenval, en vérité. Je trouve qu'il donne encore plus de choses que Morvenval. Voilà, on a fait le tour de ce top 5, les amis. Alors, comme je vous l'ai dit au début, là, j'ai mis en lumière ce qui me semblait le plus fort. Il y a beaucoup de datasheets dans le codex. Donc surtout, ne sombrez pas à, à cet euh, cette, cette état euh, physiologique du Wargamer qui est de dès que Games Workshop sera un codex, dire ah c'est trop fort, c'est fumé, c'est pété, c'est machin, c'est nani, c'est nana il faut le jouer sur la table de jeu, il faut le laisser vivre, il faut que les joueurs se l'accaparent, il faut qu'on voit les listes, etc., etc., avant de se prononcer. Moi, je vous le dis de mon imp impression, avec le recul que j'ai sur le jeu, je trouve que le codex est équilibré. Il y a quelques entrées qui sortent du lot, il y a quelques entrées qui sont indispensables, comme le Seigneur Solaire. Cependant, je trouve le codex équilibré. Les secondaires, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils vont rendre vraiment le codex jouable en compétitif. Et on se retrouve les amis, pour la prochaine vidéo autour du codex Astra Militarum où je vous présenterai trois listes. J'espère que ces formats vous plaisent. S'ils vous plaisent, les amis, mettez-le dans les commentaires, likez la vidéo et partagez-la. Et surtout, pensez à venir graber vos figurines Astra Militarum à moins 20% sur My Hobby Place en créditant Creative Wargame. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les seigneurs de guerre. Ciao